Bonjour et bienvenue dans la mine culturelle Aujourd'hui on parle des séries Et on attaque directement avec MacGyver, il faut savoir que tout ce que Mac utilise dans la série, bah c'est réellement possible. Par contre, il détaillait jamais trop pour pas que les enfants reproduisent chez eux. A l'inverse, Kid de k 2000 n'est pas réellement vivante, il faut savoir qu'il y avait un cascadeur caché dans le siège avant pour conduire la voiture. Et on va aussi parler du Rubik's Cube Et là on parle des séries hein. Ah pardon, je pensais qu'on parlait des trucs ringards des années 80 alors sortez-vous les doigts du cul et faites une émission d'actualité, bordel de merde Dans Californication, tous les bouquins écrits par Hank tirent leur titre d'un album de Slayer, et dans Grey's Anatomy, tous les épisodes tirent leur nom de titres de chansons, notamment des Beatles ou des RM Sachez que Samuel L. Jackson est un grand fan de la série Breaking Bad, il tournait d'ailleurs Avengers juste à côté du plateau, et il tenait absolument à faire un caméo habillé en écurie. Seulement les producteurs ont fusé. Sachez également que le livre de Game of Thrones a été adapté en série uniquement grâce au chapitre du Red Wedding c'est-à-dire l'épisode 9 de la saison 3, là où tout le monde meurt. Sachez que le Dr. House est inspiré du personnage de Sherlock Holmes, ils sont assez proches dans le caractère, et ils habitent également tous les deux au numéro de rue 221B. Et dans X-Files, le nom de l'agent Mulder vient du nom de jeune fille de la mère de Chris Carter, le créateur de la série. Et le nom de l'agent Scully vient de Vince Scully, qui était un célèbre journaliste sportif. Sans transition, sachez que Alf vient de Alien Live Form. Half, c'est naze Personne ne va regarder une série avec une peluche qui parle <coughs> !»« Bah ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Dans Horror et a sachez que tous les moments où Ted explique son histoire à ses enfants ont été tournés en même temps, au début de la saison 1, afin d'éviter que les personnages ne vieillissent. Et pour les fans de séries d'horreur, sachez que dans Walking Dead, ils ne prononcent jamais le mot zombie. Le héros de la série Dexter s'appelle ainsi, car Dexter signifie droitier en latin. À l'opposé, gaucher, ça se dit sinister, et donc les producteurs voulaient montrer qu'il avait deux facettes. Et dans Prison Break, le tatouage de Michael Schofield nécessitait chaque jour plus de 4h30 de travail. Mais s'il l'avait fait pour de vrai, il aurait fallu à peu près 400 heures. Ici, c'est moi la loi La loi des séries Non mais nous, on veut bien faire une bonne émission Il faut t'arrêter les vannes de merde hein. Pourtant, c'était une vanne de tueurs De tueurs en série. Ce mec est stupide Dans Fringe, le premier méchant qu'il rencontre s'appelle David Robert Jones. Et sachez que c'est le vrai nom de David Bowie. Sachez que Big Bang Theory influence la réalité, puisqu'en 2013, des biologistes brésiliens ont découvert une nouvelle espèce d'abeille. Ils l'ont appelée la Iglossa basinga en hommage à Sheldon Cooper. Et dans Friends, Bruce Willis apparaît gratuitement dans deux épisodes, parce qu'il avait perdu un pari avec Matthew Perry. Enfin, sachez que Chuck Norris est un véritable couteau suisse. C'est lui-même qui interprète le générique de Walker Texas Ranger. Non mais Walker Texas Ranger, c'est moisi aussi Oui, on sait, mais on voulait pas de problème avec Chuck Norris. Et on voulait en profiter pour vous donner notre top 3 des séries. Donc pour moi, ce sera épisode Californication et Breaking Bad. Pour ma part, ce sera Friday Night Light, Walking Dead et Breaking Bad. Moi, en numéro 3, c'est Desperate Housewives. T'es sérieux, là Putain, c'est vraiment de la merde. Eh hey, tu as pu me dire que tu ne mettrais pas une cartouche à la petite Eva. Numéro 2, c'est Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Parce que la Terminator, elle est vachement bonne pour une fois. Hein et la numéro 1... C'est Julie Lescaut Non mais euh, Julie Lescaut c'est de la merde Il a pas Jean-Michel Apathy, elle est rousse et il a pas de zombie. Ta gueule connard Elle est aussi super bonne Julie Lescaut L'épisode 12 se termine ici Allez on voulait encore une fois vous souhaiter une très très bonne année 2014 Et on espère que vous continuerez à nous suivre N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager nos vidéos Allez, à dans deux semaines Eh hey les mecs Vous n'auriez pas un paquet de mouchoirs Il y a Julie Lescaut qui commence